Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une nouvelle expérience. Cette fois-ci, on va essayer de lier euh, quelqu'un qui t'est cher à toi. Entre guillemets. Bah, tu vas essayer de penser à quelqu'un qui t'est cher, on va essayer de, de faire quelque chose avec ça. Ici, j'ai quatre cartes de visite qui sont blanches, on est d'accord. Euh, ce que je vais te demander, c'est que... Euh, je vais te décapuchonner le stylo. Et je vais te demander d'écrire ici le prénom de quelqu'un que tu aimes bien, que tu n'aimes pas forcément, quelqu'un qui fait partie de ta famille, de tes amis, ta copine, ton copain. Quelqu'un que tu connais super bien, comme je t'ai dit, ou, ou pas du tout d'ailleurs. Quelqu'un que tu apprécies ou pas du tout. Une fois que c'est fait, tu retournes la carte en premier, histoire que je ne vois pas le prénom. Ouais. C'est bon Je peux me retourner C'est bon, c'est bon. Parfait. On va prendre un... hop, ici, comme ceci. Nickel. Donc du coup, comme, comme je t'ai dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de, de lier la personne que, sur laquelle tu as écrit le prénom euh, avec toi. Alors en gros, on va poser la carte sur laquelle tu as écrit le prénom ici. Tu vas poser ta main par-dessus. Parfait. Nickel. Et ce qui va se passer, c'est que je vais vraiment te demander d'imaginer comme si cette personne elle était là sous la carte ou qu'elle était à côté de toi ou qu'elle était sur ta main, peu importe, vraiment essayer de d'imaginer, faire comme si elle était là, ok, parfait, nickel, okay. tu vas pouvoir lever ta main, nickel, on va prendre une deuxième enfin une deuxième carte, cette fois-ci qui est blanche, on va la mettre juste ici, ok, euh, pose ta main encore une fois dessus, parfait, et de la même façon, imaginez euh, cette personne comme si elle était là, comme si vous pouvais lui parler, comme si vous pouvais crier son prénom, Parfait, tu vas lever ta main, là si je te demande euh, où est la carte sur laquelle tu as écrit le prénom, c'est facile, tu vas ouais. me dire c'est celle du dessous, parce que forcément enfin, c'est celle qu'on a posée en premier. Du coup pour que ce soit moins facile, que ce soit plus compliqué, je vais te demande de prendre les, les cartes et de les mélanger entre elles. Alors je veux pas que tu regardes, euh, vraiment bien mélanger, hein. je ne veux pas que tu regardes, je ne veux pas regarder non plus, histoire qu'on ne sache pas du tout sur quelle carte est le prénom, est écrit le prénom. Une fois que c'est fait, mélange-les bien. C'est bon, bon ouais. Parfait, nickel. Euh, tu vas reposer les cartes juste ici. Nickel. Euh, ce qu'on va faire, c'est que de la même façon, euh, on va poser des cartes. Donc, euh, Il me reste des cartes blanches. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une troisième carte blanche ici. Et une dernière carte blanche que l'on va poser ici. Et pareil, de la même façon, que tu mélanges les cartes. Je ne veux pas regarder, je ne veux pas que tu regardes non plus. Histoire qu'on perde vraiment l'information. Une fois que c'est fait, tu alignes les quatre cartes euh, sur le banc. C'est sur le banc, sur le truc en béton. C'est bon, les cartes sont alignées euh, Alors, on est d'accord que pour l'instant, elles sont dans cet ordre-là, mais on aurait pu avoir un ordre tout à fait différent. Euh, C'est-à-dire que tu aurais pu faire comme ceci, admettons, ou même comme ceci. Enfin, bref, d'accord. Euh, ce qui va se passer, euh, c'est que j'ai juste te demander, euh, est-ce que tu veux changer une des cartes de place euh, Non, ça va. Non. Euh, ok, ce qui va se passer, c'est que, euh, tu vas juste passer ta main ici. Et, euh, et dès, que tu, dès que tu le sens, tu t'arrêtes sur une carte, n'importe laquelle. D'accord. Ok. Tu t'arrêtes où tu veux. Ici, mmh. est-ce que tu veux changer d'avis mmh, Ouais. Ouais, vas-y. Ici, est-ce que tu veux changer d'avis Non, c'est bon. C'est sûr Ouais. Ok. Tu veux pas changer d'avis ça, ça je dis rien. Hein. Ici Oui. Est-ce que suis tu... Sûr, là. es sûr ouais. Tu es sûr pas Tu veux pas changer d'avis Non, c'est bon. Je te repose quand même une dernière fois la question. Est-ce que tu veux changer d'avis Non, c'est ci Parfait, nickel. On va juste regarder ici. Normalement il n'y a pas le prénom. Ici, il n'y a pas le prénom. Ici, il n'y a pas le prénom. Comme quoi, tu es bien connecté avec euh, la personne euh, sur laquelle tu as écrit la. Je vais vérifier. Euh, tu peux vérifier, normalement. Il n'y a, <rire> a, a pas de souci. C'est bon D'accord, oui, c'est bon. Parfait. Euh, tu vas mettre la carte dans ma main, dans ta main. Parfait, ici. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller plus loin. Et d'autre, le fait de se connecter avec la personne, essayer de... on va essayer d'abord. Du moins, je vais essayer d'abord d'avoir une vision assez générale d'elle. Cette personne-là. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai bien fait de dire elle parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un quelqu'un de sexe féminin. Ouais. ouais. Euh... Quelqu'un qui était assez proche. Euh... Oui. Soit une amie, ta meilleure amie, ta copine. Euh... Alors, je pense pas que ce soit... Je dirais plus ta meilleure amie. Ouais. Ouais, plus ta meilleure amie. Parfait. Euh... Euh... J'ai l'impression qu'elle elle, elle a les cheveux assez Enfin jusque-là. Pas trop courts, pas trop longs. Ça. Euh... Plus châtain Non. Non. Plus brun Carrément roux quoi. Non non, non, non. Plus brun Non. Non, non. Blanc Oui. Putain. Attends, Il faut que bien. je me concentre. Concentre-toi sur le prénom. essayer de, de faire vraiment le, le prénom. Ok, parfait. Répétez le prénom dans ta tête. D'accord, La première lettre, juste voir. Encore, encore, encore. J'ai l'impression que c'est une voyelle. Je dirais un E ou un O, plus un E. Un, un E, parfait. La deuxième lettre, A B C -D E F G H I J K L M N O P Q R S T. -I j k l m n o p -Q. Le, le, le petit rire sur le L je dirais que c'est un L. Euh, j'ai l'impression que c'est un prénom assez court quand même. Euh, euh, euh, répétez encore une fois le prénom dans ta tête. Euh, la dernière là, c'est une voyelle, un A j'ai l'impression. C'est ça Ouais. Elsa ouais. C'est bien le prénom Elsa. Elsa, parfait. Nickel ben, merci d'avoir participé, Mélou. Ouais. J'espère que ça t'a plu. Ouais.